Je suis Frédéric Ster. je suis auteur-illustrateur d'albums Jeunesse. Le Dernier Petit Bébé, c'est le grand inventaire des petits plaisirs de Lucien. Lucien, bah, c'est un personnage joyeux, festif et gourmand. Ces plaisirs sont les nôtres, ce hein, sont des plaisirs très humains, mais plutôt d'enfants quand même. Bah, les petits plaisirs de manger, de tromper le doigt dans la confiture, de manger des glaces avec un tout petit peu de champignons. En fait, j'ai pris des situations assez, on va dire, assez classiques, avec des petits décalages humoristiques ou exagérés. C'est important de se dire que par jour, il faut un certain nombre de, de petits plaisirs pour quand même avoir sa journée supportable, on va dire. L'ensemble de mes albums, ils ont quand même un format un peu identique, comme des petites scénettes de théâtre avec des personnages. J'ai fait une série de petits dessins, de, de situations. Et ensuite, euh, voilà, développer son caractère. En fait, je suis tombé sur une photo, c'était titré Le plus petit chien du monde. C'est comme une petite peluche, quoi, avec des énormes yeux globuleux comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de, de partir sur un, un chien un peu comme ça. Voilà tous les dessins de la sieste, là, je me suis régalé à dessiner dans des tas de positions. C'est effectivement un, un livre plaisir. On lit avec son enfant le soir et on sourit et, et on est content. Quand on a refermé le livre, on a, on a la banane, quoi. J'avais envie d'un truc comme ça. Puis on se reconnaît, je pense que les enfants vont, vont, vont se reconnaître dans les tas de situations. Les adultes, on est comme des poupées gigognes, hein. les enfants de différents âges sont en nous. Hein. Donc on, les, les adultes, on va retrouver nos... <rire> tous ces petits plaisirs, j'espère.